Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation des buffs en course. Alors buff, il faut savoir que c'est un terme euh, générique, mais c'est en fait c'est un, une marque buff. Euh, mais euh, on appelle ça aussi des, des foulards ou des tours de coups euh, Voilà. Donc euh, moi j'en utilise euh, sur toutes mes courses, j'en ai un, euh, voire plusieurs. Alors je vais vous montrer comment est-ce que euh, on les utilise et en quoi c'est intéressant. Alors c'est autant intéressant en été qu'en hiver pour euh, différentes raisons. C'est hyper léger. Alors enfin euh, voilà, moi ça c'est un skins. Mais ça, c'en est deux que j'ai gagné sur des courses et ils sont aussi efficaces les uns que les autres. Enfin, je trouve pas qu'il y en ait qui soient plus efficaces que d'autres. Euh, C'est euh, vraiment tous aussi efficaces les uns que les autres. Alors, première utilisation. Euh, moi, je, je les mets comme ça autour du poignet. J'enroule un tour. Et voilà. Donc, ça me sert de, bah, pour essuyer la transpi. Euh, tout simplement. Et euh, bah, du coup je peux, je peux l'utiliser comme ça euh, Savoir que la transpiration quand ça coule sur, dans les yeux c'est vraiment très très désagréable Avec le sel qui, euh, qui sort de la transpiration ça, fait, euh, ça peut faire mal Et si on se frotte les yeux voilà ça fait mal ça fait vraiment mal aux yeux et sur, sur du long bah, ça peut être très gênant au bout d'un moment Ensuite euh, on peut aussi l'utiliser bah, comme son nom l'indique bah, en tour de cou voilà. Euh, S'il si, euh, si fait froid, on peut le monter sur, euh, sur le nez comme ça, parce que du coup, ça va faire qu'on on va respirer de l'air qui va être plus chaud, et du coup, nos, euh, nos, nos poumons vont vraiment apprécier. Ça va leur permettre d'éviter de dépenser de l'énergie à réchauffer cet air. Voilà, chaque énergie gagnée, c'est déjà ça de prix. Euh, ensuite, donc, euh, ça c'est la façon dont j'utilise le plus souvent, c'est en le mettant donc en, ben, en bandana, quoi. Hein. Autour de la tête Alors, euh, bon, voilà, vous pouvez l'utiliser de différentes façons Différentes manières, euh, sur les oreilles euh, Pas sur les oreilles, euh, là taille l'air d'un un peu D'un mickey euh, Ensuite, il euh, en, y en a qui font aussi euh, un, un bonnet avec Il euh, y en a qui laissent euh, dé, euh, Dépasser ça pour faire une espèce de Cuchette euh, derrière euh, Bon, après ça c'est des questions de, de goût et de style euh, Vous pouvez également euh, les cumuler. Alors, en mettant comme vous avez vu sur la photo de présentation, un par-dessus, et un là, comme ça. Voilà. Donc là, du coup, quand il fait vraiment bien froid, eh ben, ça fait que vous êtes euh, hyper protégé. et euh, bah, Du coup, il n'y a plus euh, beaucoup de parties de peau qui, euh, qui ressortent. Il manque plus que les lunettes, et là, on est pas mal. Voilà. Donc c'était euh, une courte vidéo, j'ai pas vraiment de modèle spécifique à vous présenter, mais en tout cas la marque Buff en fait des, des très jolis, euh, moi j'en ai pas, mais euh, si vous, ça vous intéresse je vous mets un lien dans la description, ils font truc, des trucs assez stylés. Euh, voilà, bah, c'était tout pour la, la petite présentation des, des Buff en course à pied et en trail, que je vous recommande vraiment, ça, ça pèse rien et ça peut euh, bah, vraiment vous rendre service sur des, sur des trails. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et le commentaire si vous avez une question. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye